overseas mission in Brussels. The decision which had been taken hitherto to establish an embassy in Morocco and also at the African Union in Ethiopia. Those decisions have been advanced and the The presence of our diplomatic personnel there is imminent. La décision aussi a été prise de faire donc des ambassades au Maroc et en Éthiopie et ces décisions et nominations sont imminentes. In addition, we reconfirmed an earlier decision to have non-resident. Diplomatic representation in several African countries, as part of our general démarche to Africa. Nous avons aussi la décision que nous avions prise précédemment d'avoir des, des présences non représentées physiquement dans certains uh, territoires africains. The, similarly, we advanced our work to to be returned in a unified way in Canada we discussed some outstanding security matters Nous avons nous avons aussi discuté de certains points encore en suspens en matière de sécurité et sûreté territoires au sein de l'ONU. Nous avons pris certaines décisions en matière. avons pris certaines décisions en matière. And cuba, by the of nous avons aussi décidé de faire un point commun une déclaration commune sur uh, l'embargo illégal et unilatéral des états unis contre cuba et la récente tentative et hein, décision du gouvernement américain de relancer cet embargo. We uh, issued a statement of abhorrence in respect of the recent terrorist attack in New Zealand, and, and we are in solidarity with the government and people of New Zealand. Nous avons aussi uh, émis une déclaration ad hoc sur uh, l'acte de terrorisme qui vient de frapper la Nouvelle-Zélande, nous exprimons notre total soutien au gouvernement et au peuple de la Nouvelle-Zélande. We have a detailed discussion on the de the organized unions blacklisting of several OECS and Caribbean countries in the financial sphere. Nous avons aussi euh, amplement discuté de ces euh, décisions récentes de l'Union européenne de mettre euh, divers pays de la Caraïbe euh, sur la liste noire en matière d'échanges financiers et d'établissements financiers et nous avons donc mis en place une stratégie qui nous permet d'intégrer et en même temps faire notre propre espace dans ce cadre. And we des citizenship by investment Nous avons aussi euh, émis une déclaration spécifique sur euh, la question des banques euh, relais rendues obligatoires par le système bancaire mondial contre les banques de la Caraïbe, ainsi qu'un point bien précis sur tout ce qui concerne la citoyenneté acquise suite à l'investissement les territoires de Loeco. Et on behalf of the members of the OECS Authority and, and the, the commissioners who came here to Guadeloupe, we express our profound appreciation and thanks to the government and people of Guadeloupe for the magnificent arrangements which... Have been made and are being in evidence for our comfort and care while we have been here in Guadeloupe, for which we will be and we are eternally grateful to the President and the government and people of Guadalupe. And au the members of the L'Autorité de and the divers commissaires of the Commission, de nous avons exprimé notre profonde appréciation au gouvernement et au peuple de la Guadeloupe pour ton, tout entier pour son extrême qualité d'accueil l'extraordinaire hospitalité dont ils nous ont fait bénéficier ainsi que le confort et les soins qui nous ont été prodigués et pour tout cela nous en serons éternellement euh, Now, those are the decisions, and I'm sure the questions when they come, the respective um, heads of government who are here, including who are here for the first time, Premier Foy of the British Virgin Islands, and the President of Guadeloupe would be able to give their own impressions of the OECS, and, and similarly, Bien sûr, je vous ai fait donc un point rapide des décisions euh, communes qui ont été prises ici. Maintenant, euh, je pense que je vais passer la parole aux délégués qui sont présents devant vous et nous vous en dirons sur, selon vos questions. Plus, en particulier, euh, les deux nouveaux arrivants, à savoir euh, le Premier ministre nouvellement élu des Îles Vierges Britanniques, qui assiste euh, par ailleurs aussi à sa première réunion au écho de l'autorité, ainsi que le président de la Guadeloupe, qui vont pouvoir vous donner euh, leurs impressions en tant que nouveaux arrivants. Ainsi, bien sûr, sans vouloir oublier le patriarche, notre leader. Euh, euh, Auquel okay, je tiens beaucoup, de grande valeur, le président Alfred marie assis à mes côtés. Questions Messieurs, vos questions. Mesdames. Oui. Deux. Oui, deux questions. Il faut appuyer. la bouche. Hein? la bouche. Oui. Deux questions d'actualité. La première concerne la décision que vous avez évoquée concernant euh, le placement de la Dominique sur la liste noire euh, en matière d'échange financier. Je voudrais savoir quelle position prend l'OECS. Est-ce que c'est une position qui est commune ou est-ce que euh, vous laissez chaque État euh, se débrouiller en quelque sorte avec l'Union Européenne, puisque cela aura un impact très direct et je pense notamment au programme intérêts, parce que je ne vois pas comment on, un pays qui est placé sur la liste noire peut bénéficier des programmes intérêts. C'est ma première question. La seconde question concerne titre avec la décision qui a été prise par la compagnie Carnival récemment d'annuler ces escalants antiques en représailles en euh, d'une déclaration du premier ministre. Est-ce que là aussi le OECSO a euh, une attitude commune pour faire face aux compagnies euh, de croisière ou est-ce qu'au contraire cela va engendrer une espèce de concurrence euh, entre les États pour attirer les compagnies? No, the discussion on blacklisted. La discussion sur uh, la liste noire financière was wide and ranging. était vaste. And that is why I a strategic free Et c'est pour cela qu'un cadre stratégique was adopted by the authority. a adopté par les autorités. To accommodate Europe, where accommodation is necessary and desirable, afin de pouvoir uh, répondre positivement à l'Europe dans la mesure et chaque fois que c'est possible dans leurs demandes, and to resist creatively, and we will do so as one, et en même temps uh, mettre en place une uh, résistance créative, et ça nous allons le faire d'un front commun. And there are several particular elements in the strategy. In which cette, we will engage with Europe. Et cette stratégie commune de développement contient plusieurs points euh, que nous allons euh, confronter avec l'Europe. Mais je permettez-moi de dire en préambule, we the of a nous rejetons entièrement toute notion de liste noire. How can a group of white countries impose blacklists on countries which are predominantly black? Comment un groupe de pays blancs peut uh, imposer une pseudo-liste noire sur des pays qui sont de manière prédominant noire? I can see them that they can impose a white list. Pourquoi est-ce qu'ils n'imposent pas une liste blanche? Blanc? But that list itself, whatever it's called, we consider it to be unjustified. Mais de toute façon, quelle que soit la couleur qu'ils mettraient dans leur liste, nous considérons que cette liste est injustifiée. It is to be understood. Il faut comprendre that in several countries in the Caribbean, que dans divers pays de la Caraïbe, which have either been listed or threatened with listing. Déjà listés ou menacés d'être inscrits sur cette liste. Have been given a clean bill of health by the Organisation for Economic Cooperation and Development. En fait, ces mêmes pays avaient reçu, en fait, un accord favorable de l'Organisation internationale pour le développement. That is the standard. We all agree. That's an inclusive standard. We in the Caribbean participated in the OECD standards. Et je dois avouer que c'est ça comme nom. Euh c'est un nom intégré qui est admise et acquis dans le monde entier, c'est la liste de l'OCDE et nous dans les Caraïbes nous avons ratifié tout ce qui vient de l'OCDE. An application of those standards. Et l'application de ces normes But Europe, Mais Europe is changing the, the goalposts. Changer, en fait, and trying to have people hop, skip, and jump in accordance with this change in goalposts. En fait, les bornes de référence. All this and it's the ballotage of the right to the in this got on any list. We have had to be changing our legislation. Il a fallu toutefois, que nous changions notre législation. Toi on est À notre désavantage. What has happened is that Europe is bullying ce qui s'est passé, c'est que l'Europe est en train de tyranniser littéralement ces pays. The in Europe have hired ruffians under the of Les euh, politiques de l'Europe ont euh, fait appel à des bandits masqués, en fait, cachés sous le terme de consultants internationaux. Behind who? be seen to high in search of a dissimulate derrière pseudo consultant. Part of our engagement is to get to the policy makers. I don't speak to the hired ruffians. Une partie de notre engagement commun est de d'aller directement aux décisionnaires et d'éviter les bandits masqués cachés sous le terme de consultant. What Europe has done is unacceptable. Ce que l'Europe a fait est totalement inadmissible. And we are as one. Et nous allons répondre en Que nous soyons individuellement sur la liste ou pas sur la liste. Which you la... Line and la deuxième question que vous avez soulevé à propos de la compagnie Carnival Cruise et Antigua. That matter was not specifically raised. Ceci n'a pas été un point spécifique de nos discussion. discussion discussions. Toutefois, le Premier ministre d'Antique et et moi-même nous sommes longuement entretenus à ce propos. Et il est parti uh, ce matin uh, et il nous reste encore à discuter encore plus sur ce sujet. je ne veux pas dire les conversations et discussions étaient en cours, je ne veux pas me prononcer dessus, pour ne point intervenir malencontreusement sur ces discussions. But let me ask this Mais permettez-moi tout de même de vous poser cette question. Are we in such a state of servitude in the Caribbean that a prime minister cannot speak publicly in defense of what he perceives to be his country's interest, without reprisals, unilateral reprisals? Is that where we are now? Is that is that old-fashioned colonialism replaced by some new species of neocolonialism? Permettez-moi donc de vous poser cette question. En sommes arrivés à tel niveau de servitude à l'heure actuelle pour qu'un premier ministre ne puisse même pas publiquement dire ce qu'il aurait à dire pour euh, défendre ce qu'il considère être la position et la responsabilité de son gouvernement sans avoir à craindre des représailles contre son pays, des représailles de manière unilatérale. C'est ça qui arrivait nous là, nous d'accord et puis ça Est-ce qu'on est en train de passer maintenant de ce qui était une politique coloniale a subtilement une nouvelle politique néocoloniale qui nous est imposée. The heads of government at the Oasis Authority are determined to speak out in the interests of our respective countries. Les chefs d'État de notre euh, organisation ont décidé de se prononcer comme un front commun sur tout ce qui affecte tous nos pays. And In our engagement with Europe, et dans nos relations avec Europe we are also asking our comrades from Martinique and Guadeloupe to be a special interlocutors for us. Okay. And in our discussion with Europe, we also have a request that Guadeloupe and Martinique represent as special interlocutors for us. And in solidarity, they have agreed et en totale solidarité, ils nous ont donné leur accord. To and what, what we, what we do. Afin de pouvoir suppléer et compléter ce que nous-mêmes nous avons déjà décidé. Individually and collectively. Individuellement et collectivement. Thank you. Merci. Question? Any other questions uh, Oui, bonjour. Uh, vous avez parlé aujourd'hui de, notamment de l'adhésion de la Guadeloupe à l'OECS. Pouvez-vous en dire plus à ce sujet Et deuxième question, euh, parmi les projets de coopération de il y a le, le transport, notamment le projet Crime Sky, on connaît les difficultés de l'Aliat aujourd'hui. Est-ce que le projet va arriver à terme Et ensuite, où en est la situation de l'Aliat actuellement Est-ce que les gouvernements vont mettre davantage d'argent pour qu'elle puisse continuer à voler I would I would ask my brother, the President of Guadeloupe, to answer you on the first general question which you asked about how he perceives Guadeloupe's interface and cooperation, and uh, he may make some comments also. He may wish to on, um, on on on the air transport civil aviation issue. Je vais donner la parole en fait à mon ami nouveau membre. Hein? La, de la Guadeloupe, pour qu'il puisse vous donner ses impressions et ses positions vis-à-vis -vis de cette adhésion de la Guadeloupe comme membre, comment il perçoit les choses, et aussi il pourra, en matière de transport aérien, se prononcer sur la manière dont il voit les choses. Par rapport à votre question, aujourd'hui, c'est vrai qu'en matière de coopération, il y avait un certain nombre de projets qui étaient soutenus dans le cadre du programme intérêt. Cette adhésion va nous permettre d'aller beaucoup plus loin parce qu'elle va nous permettre d'arrêter d'ailleurs notre politique de coopération sur quel sujet nous souhaitons effectivement ces échanges et ce partenariat. Vous en avez les grandes lignes dans la convention qui même si ce n'est pas exhaustif, nous permet déjà de dire très clairement qu'il y a les champs sur lesquels, effectivement, nous avons un potentiel. Nous avons des préoccupations que nous partageons, notamment sur les questions des énergies renouvelables, sur les questions du réchauffement climatique, sur les questions de la santé des personnes, du bien-être. Et à ce titre, nous avons besoin de cette coopération pour, effectivement, renforcer des liens. Il ne s'agit pas de vouloir au travers de cette adhésion, de régler toutes les questions qui se posent avec les pays de la Caraïbe. Mais d'apprendre à travailler ensemble. Et comme a dit le président González hier, à juste titre, apprendre à nous aimer, apprendre à nous connaître, apprendre à avoir des liens de fraternité très forts. Et c'est parce que nous arriverons à établir ces relations que nous pourrons aller encore beaucoup plus loin sur des sujets, des sujets que je sais qui préoccupent les Guadeloupéens dans le domaine de l'agriculture, la de la pêche. Mais déjà, essayons d'avancer sur des sujets dont les résultats seront visibles très rapidement en matière de formation des jeunes. Donc voilà ce que va nous apporter l'adhésion. Et l'adhésion va aussi nous apporter quelque chose sur le plan politique. Il faut qu'on arrête de considérer qu'il n'y a qu'un modèle de développement économique et celui d'un lien exclusif avec l'Europe et avec la métropole. Sans renier l'Europe, sans renier notre appartenance, nous pouvons aujourd'hui concevoir et nous devons concevoir notre développement. Avec nos frères de la Caraïbe. Nous n'avons pas le droit de tourner le dos à la Caraïbe. Nous avons une obligation. C'est ça l'avenir de la Guadeloupe. Et je pense que le président Chalus l'a très clairement dit dès le départ, lorsqu'il est arrivé en responsabilité. Nous avons perdu suffisamment de temps et nous essayons de rattraper ce temps. Alors sur nos deux questions, sur le programme Interreg, et ça me permet de rebondir par rapport à ce que vient de dire votre collègue. Bien évidemment, la question peut se poser par rapport à cette liste blanche ou noire, ça n'a pas d'importance. Mais vous savez que dans le programme intérêt, nous verrons bien les paradoxes, puisque l'État est membre, et l'État est représenté, et l'Europe est représentée. Donc s'il y a une difficulté par rapport à des euh, financements sur des projets, nous l'aurions su déjà très rapidement en tant qu'autorité de gestion. En tout cas, si le sujet... Bien sur la table, nous aurons à défendre effectivement cette coopération et la position des pays de la Caraïbe pour ne pas empêcher que nous puissions poursuivre dans ce domaine. Sur le projet Caraïbes-Sky, que vous avez évoqué, Caraïbes-Sky, c'est quoi Parce qu'il ne faut pas, au travers d'un projet, vouloir régler toutes les questions qui sont parfois des questions qui relèvent des États eux-mêmes. Il s'agit dans un premier temps de faire en sorte que les connexions soient plus faciles,